Bon. Allez, on trinque. Les retrouvables <rire> C'est un peu cocasse de se retrouver à l'arbre. Je crois qu'on est prêt. Franchement, hein, on a bossé. Euh, Nadine, Isabelle, les délégués, tout le monde est sur le pont depuis des semaines et des semaines. Mes fiches sont prêtes. J'ai vu tout le monde. On a, on a beaucoup parlé. Mais il manque quelque chose. Qu'est-ce qu'il vous manque C'est pas possible. Au moment de démarrer, là manque quelque chose. J'aimerais que, que tu que tu me, que tu me dises le, le secret des journées de la télé. Je n'ai pas de secret, qu'est-ce que je pourrais te donner pour te rassurer Je Cherche bien, je suis sûr qu'il y a quelque chose. Non mais c'est pas possible. Hein. Qui sera je n'ai pas. Bah, c'est pour tout faire. Easy, hein. Le secret de la réussite des journées d'académie de tout est là. <rire> il n'y a rien, ça. il n'y a aucun secret. Le secret, il est peut peut-être dans vous. Peut-être toi tu pourras écrire hein, des choses qui relèvent du secret ou qui relèvent des codes qui appartiennent à tous.